Et voilà, ça y est, nous sommes en live. Bonjour à toutes et à tous sur cette vidéo de l'Académie de la Haute Performance. Aujourd'hui, on va accueillir une athlète euh, qui est médaillée euh, olympique à Tokyo en aviron. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Laura Tarantola. Salut, Salut Laura. Salut. <rire> Bonjour à tous. Ouais, ça va bien, merci. Ça va. Donc, pour ceux qui se connectent euh, en cours de route, bah, pensez à, à faire un signe, à mettre... Euh, Comment. Euh, ok, pensez à mettre des, vos commentaires euh, et puis comme ça, vous pourrez poser vos questions à Laura en direct sur, sur cette course olympique, donc sur, sur Tokyo et, euh, et cette médaille olympique. Bon, salut Laura déjà, bienvenue, euh, bienvenue en direct. Je vois qu'il y a sept personnes qui sont connectées. Euh, bah déjà, ça fait quoi d'être médaillé olympique C'est la première question qui m'est venue. Qu'est-ce que ça te fait d'être médaillé olympique Bah c'est chouette, franchement c'est quelque chose de, ouais c'était un grand rêve quoi de rentrer médaillé de, de ces jeux. C'est vraiment quelque chose, ouais ça nous a tenu en haleine euh, ces dernières années d'entraînement et de réussir à concrétiser ça, bah, c'est juste incroyable et bah, je pense que pour l'instant je réalise pas encore totalement. Mais euh, oui, oui, je sens bien euh, par tout l'engouement qu'il y a autour aussi que euh, ouais, qu'on a fait quelque chose d'assez fou, quoi. Donc, euh, c'est chouette. ouais, bah ça, c'est cool. Et justement, comment... Euh, est-ce que justement, le fait de faire les Jeux Olympiques euh, euh, à huis clos, est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose ou pas Ou tu changes, sentais l'énergie des gens euh, qui, étaient, euh, qui étaient derrière ouais, Je sais que le matin, je me levais la boule au ventre. <rire> Oui non franchement je sentais vraiment euh, l'énergie de enfin de tous ceux qui me soutiennent euh, même euh, alors qu'ils étaient en France quoi et que moi j'étais à l'autre bout du monde et non franchement ça, bah après c'était une déception que voilà qu'il n'y ait pas de public sur place euh, parce que normalement il devait y avoir ma famille euh, voilà c'est ça aurait été un ça aurait été hyper cool mais euh, mais après c'est on n'est quand même pas dans un stade enfin on n'est pas comme certains sports euh, voilà dans des stades ou quoi où là ça doit vraiment faire bizarre nous finalement quand il y a du public c'est sur les 150 derniers mètres à peu près sur des tribunes okay. et euh, et nous on est sur l'eau donc il y a aussi du bruit autour à cause des autres concurrents etc donc c'est un peu un espèce de brouhaha c'est pas comme quand on rentre dans un stade et qu'on ressent un peu le, le public nous c'est c'est assez différent donc ça nous a pas trop gêné mais après ça ça reste dommage qu'il y ait personne pour pour fêter ça sur place et pour ouais, que pas pas de famille pas... Mais bon, c'était la condition pour que les Jeux se fassent. Donc, euh, franchement, ouais. on, on préférait carrément que ce, soit, <rire> que ce soit possible de faire ces Jeux. C'est clair. Au moins, ça, ça a été fait. Et euh, je vois ouais. qu'Alexandre Anroir, qui est aussi un sportif de haut niveau euh, en équipe de France également, qui nous met félicitations pour la médaille. Merci. Donc, je vois que ça se connecte au fur et à mesure. Pensez à poser euh, vos questions euh, au fur et à mesure. Euh, super. Et du coup... Euh, ah, la question qui a rien avec le sport, c'est comment tu as fait Est-ce que tu as fêté ça à Tokyo que... euh, À Tokyo, non. À Tokyo, en fait, une fois qu'on n'était pas du tout au courant de comment ça se passait, mais une fois qu'on qu est médaillé, en fait, donc on fait le podium tout de suite dans la foulée. Donc ça c'est assez incroyable, la veille au soir on doit préparer nos affaires de podium alors qu'on est six bateaux, il y en a que trois qui seront médaillés, oh, okay. donc t'es là et tu fais ton sac en espérant que tu puisses t'en servir. Et, euh, et du coup on a tout de suite fait le podium et après en fait on fait un parcours médiatique, ça nous a pris bah, l'après-midi et la soirée et puis on est allé au Club France, et au Club France c'est où il y a tous les plateaux télé euh, bah, qu'on peut okay. suivre en France en fait. Et du coup, on a fait euh, tous ces interviews-là avec le décalage horaire. Bah nous, on passait vers euh, une heure du mat pour qu'en okay. France, ce soit dans en fin d'après-midi. Et le puis après, euh, après non, on est reparti le lendemain parce qu'à cause des conditions sanitaires, une fois qu'on va au, à ce club France, on n'avait pas le droit de retourner au village olympique pour pas casser la bulle. Donc en fait, euh, donc en fait, le lendemain matin, on a pris l'avion et on est rentré oh, en ouais. France. Mais par contre, en France, on a ouais tout de suite quand on est rentré, euh, on était avec toute l'équipe et donc on est le soir, on a fêté ça à Paris. Ouais, c'était chouette. <rire> Ouais, c'était cool. Ok, et euh, justement, après à Paris, c'était quoi, le Trocadéro, c'est ça qu'il y avait Oui, le lendemain, on a fait une journée euh, presse euh, et avec le Trocadéro l'après-midi, donc c'était sympa, ils ont organisé un live des Jeux, donc où le public euh, français et puis les Parisiens euh, pouvaient venir euh, célébrer euh, les athlètes quand ils revenaient un petit peu au compte-goût ouais. tous les jours. Donc c'était, ouais, c'était très bien organisé, c'était très sympa, ouais. Et euh, ok et du coup euh, euh, ouais et là quand euh, si on, on vient moi euh, bon, ne vais peut-être pas aller jusqu'ici euh, dès maintenant euh, déjà un comment ça s'est pour toi euh, passé pour toi ton arrivée euh, euh, au JO à Tokyo euh, la, la première course comment euh, je passe à la petite question <rire> comment ça s'est arrivé euh, euh, comment ça s'est passé pour toi ce, cette préparation euh, euh, olympique finalement les, sur sur ces sur les jours euh, Qu'est-ce que ouais. tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as fait la semaine en France avant de partir? Comment ça arrivait? Mmh. Euh, qu à quoi tu pensais quand tu arrivé la veille de la course? Enfin, vraiment, mmh. tu peux nous raconter ton arrivée à peu près. Oui, carrément. Bah, déjà, les, les semaines avant de partir, donc, on était en stage euh, avec toute l'équipe de France d'Aviron. Euh, donc voilà, on est parti un mois, euh, voilà, du 15 juin au 15 juillet. Euh, euh, sur Belsin donc c'est dans le Jura c'est un plan un point d'entraînement où on s'entraîne voilà ouais. régulièrement donc là on avait fait le choix c'était un peu compliqué mais on avait fait le choix de de vraiment être à huis clos enfin on a vu personne pendant un mois ouais. ni famille ni amis euh, pour être sûr de préserver bah, la bulle sanitaire et qu'on n'ait pas de pépin au dernier moment puisque ça aurait été vraiment... Euh, l'horreur de devoir Merci. annuler les jeux parce que un de nous est positif enfin on voulait pas du tout vivre cette situation donc c'était dur mais on on s'est dit bon bah voilà on voit personne au moins la la règle était claire pour tout le monde donc on s'est aussi serré les coudes parce qu'on était tous dans le même dans le même cadre donc finalement on a vraiment vécu des des moments hyper forts tous ensemble et puis on est parti du coup dans la foulée le 15, enfin, sans rentrer chez nous hein, on est parti du stage et on est parti direct à Tokyo et euh, et du coup sur à Tokyo on a eu une semaine euh, une semaine pour, euh, pour être sur place avant de commencer les épreuves. Mmh. Euh, donc finalement, il fallait pas moins parce que le décalage, décalage horaire, c'est voilà. 7 heures. Ouais. Donc, euh, donc il fallait vraiment… après franchement on s'y est très vite habitué au décalage horaire. Enfin, en deux, ouais. en deux jours c'était réglé. Après il fallait faire attention avec la fatigue parce que bah, on arrive, on s'entraîne aussi quoi. Donc euh, c'était un mix entre euh, récupérer mais en même temps se mettre euh, au bon horaire de là-bas et euh, tout en s'entraînant aussi mais sans que ça nous fatigue trop. Enfin c'était un peu euh, voilà c'était un juste milieu à trouver et puis aussi s'acclimater à la chaleur. Euh, parce que c'est pas du tout les mêmes conditions qu'on peut avoir en France il fait chaud et surtout il fait très humide donc mmh. euh, c'est différent. Après on s'était bien entraîné aussi pendant le stage à Belsin, on avait mis en place des salles des thermoroomes un petit peu pour, euh, pour vraiment pouvoir s'acclimater et faire du sport dans des conditions euh, dures de chaleur et d'humidité et, euh, et du coup bah, quand on est arrivé sur place euh, bah, franchement c'était chouette quand c'était la, la découverte quoi. Enfin, on se dit waouh, c'est c'est dingue enfin c'est immense le village olympique euh, il est immense on voit des autres sportifs euh, au début on était tout seul à peu on n'était pas nombreux dans le village parce que euh, les gens arrivent quelques jours avant leur euh, avant leur épreuve et nous on était dans les premiers à commencer donc euh, c'est plutôt vers la fin de nos, nos épreuves qu'on a commencé à voir euh, plein de gens arriver plein de mmh. souvenirs, euh, voilà des stars qu'on voit à la télé quoi enfin c'est c'était dingue et, euh, et ouais, non, c'était trop cool. Après, il a fallu se faire à bah, l'organisation, voilà, un petit peu être rodé pour euh, que tout se passe bien, les navettes pour aller au bassin, euh, le self euh, qui est immense, ouais. euh, qui est juste dingue. Quoi, voilà. ouais, et tiens, au passage, voilà une question qu'on a posée de Anne-Sophie-David euh, Comment c'est les noms pour juger, accorder les points maintenant au juju dessus Alors, il <rire> faut voir cadrer maintenant <rire> Il faut mettre des bons coups de rame aux, aux gens à côté, au bon moment. Faut... Non, en fait, Laura, c'est l'aviron. Donc, euh, l'aviron, c'est à la rame, c'est sur l'eau. Euh, et du coup, euh, qui vient avec la deuxième question, tu as eu quelle médaille euh, Du coup, Laura, c'est euh, médaille d'argent aux euh, Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 en aviron et en <rire> juge de euh, Donc, euh, euh, voilà. Euh, tiens, alors. Euh, Alexanorar, excellente question. Avant la course, vous étiez parmi les favorites, outsiders ou autres euh, On n'était pas les favorites, euh, mais on était bien placés. Enfin voilà, on était dans le bon, dans le bon tas. On était environ 8 bateaux à, à, à être dans le même, dans le même wagon en fait. On n'était pas les favorites parce qu'on jamais, on n'avait gagné qu'une seule Coupe du Monde euh, cette Olympiade. Euh, bon c'était déjà bien mais euh, mais voilà qu'une seule coupe du monde alors qu'il y a des bateaux vraiment euh, favorites les anglaises, les hollandaises, les italiennes euh, qui elles, euh, elles ça fait très longtemps qu'elles trustent les podiums alors que nous c'était pas forcément le cas et euh, du coup on n'était pas les favorites mais on n'était pas non plus euh, outsider complet, enfin on était dans le bon wagon, euh, de temps en temps on arrivait à faire des bonnes pertes mais voilà c'était pas tout le temps et, euh, et donc voilà donc l'objectif enfin euh, voilà dans dans nos têtes le rêve c'était le podium mais euh, mais clairement l'objectif premier c'était la finale déjà d'être dans les six premiers bateaux euh, donc ça une fois qu'on a réussi à être en finale bah c'était chouette enfin on a vu vraiment sur les courses on fait deuxième de notre demi finale donc euh, pas très loin des premières dans l'autre dans l'autre demi finale on a exactement les mêmes chronos donc voilà on s'aligne en finale en, en enfin on était persuadés que ça allait jouer à rien et que on pouvait faire bah, première comme sixième quoi enfin c'était tellement serré que que ouais, on a tout de suite vu grâce aux premières courses que était dans, qu'on avait bien bossé, qu'on était dans le bon tas et qu'on était là pour faire quelque chose quoi. Qu'on était nombreuses à être euh, à être dans le bon wagon, donc il fallait réussir à sortir du lot euh, le jour J. Mais euh, mais ouais, on était dans le bon wagon quoi, sans être ultra favorites, mais on était voilà. Les gens euh, pouvaient avoir aussi un peu peur de nous quoi quand même. Et, euh, et du coup, euh, euh, alors attends, je vais enchaîner sur la question euh, avant de repartir sur les Jeux. Il y a plein de questions, là, c'est vraiment cool. Euh, avant, voilà, je te les affiche ici, avec le Covid, vous aviez pu avoir des compétitions avant ou avec les mêmes concurrentes pour avoir des repères euh, bah, Du coup, il faut savoir que nous, on a toujours, euh, fait, chaque année, on a au moins trois, trois Coupes du Monde et un championnat d'Europe. Euh, avant euh, la grosse échéance qui est bah, du coup soit cette année les Jeux Olympiques soit les championnats du monde quand c'est des années non olympiques et en fait cette année on a pu quand même faire euh, un championnat d'Europe mais moi j'étais blessée, c'était au mois d'avril, c'est où je me suis fait mal au dos Enfin, j'étais en pleine reprise Donc, euh, avec le staff, on s'est dit que c'était beaucoup trop tôt Enfin, l'objectif était au jeu et c'était trop tôt de tout de suite se remettre dedans pour, des, pour le championnat d'Europe donc c'était hyper dommage parce que c'est quand même un grand événement mais euh, voilà donc nous on a pu faire euh, concrètement on a pu faire deux coupes du monde euh, avant de partir aux Jeux Olympiques euh, et en plus des coupes du monde où il euh, n'y avait pas tout le monde parce qu'il y a plein de nations euh, qui se sont pas déplacées notamment les nations euh, hors Europe parce que nous, ça, ça se passait sur le continent européen, donc ça leur faisait beaucoup de beaucoup de trajets. En plus, ils avaient, euh, si s'ils venaient, ils avaient une quarantaine quand ils rentraient. Enfin, à quelques mois des Jeux, c'est impossible de faire une quarantaine de quinze jours dans un hôtel. Enfin, c'est voilà. Donc en fait, on a fait deux coupes du monde, mais où il y avait euh, pas grand monde. Donc euh, en fait, ça nous a juste permis de prendre des repères par rapport à certains bateaux, mais pas tous. Euh, après, ça nous a mis aussi en confiance parce que du coup, on revient médaillé. Euh, c'est la première fois qu'on est médaillé en Coupe du Monde et on revient les deux fois médaillé. Euh, mais voilà, un mix entre parce qu'il n'y avait pas grand monde et en même temps, ça nous a aussi permis de nous donner confiance. Donc, euh, c'était chouette parce qu'on en avait besoin. Et, euh, et ouais, ça nous a juste permis d'avoir des petits repères, mais sans. Enfin, les, les Hollandaises, on ne les avait jamais vues cette année. Les USA non plus. Ouais. Euh, les Roumaines non plus. Enfin, voilà, c était, c était, on, est quand même, on était quand même un petit peu dans le flou en arrivant au jeu. Mais, euh, mais certains bateaux, on les avait quand même déjà rencontrés. Quoi. Et euh, avant d'aller plus loin, du coup, ça me permet de rebondir sur bah, justement les championnats d'Europe, le, le, le dos qui est blessé. Et euh, euh, je me rappelle, si tu te rappelles, la, la session qu'on avait faite euh, justement pour voir sur le long terme, mm. tu vois, les bénéfices. Et ça, justement, euh, comment ça t'a permis d'aborder la, la compétition euh, et te dire, OK, bah, je ne vais pas faire les Europes parce qu'il y, y a les, les Jeux, euh, justement, avec la, la session de dépôt. Euh, mm. À ton avis, toi, ça t'a permis quoi en fait de, euh, de, de voir les choses sous cet angle bah, ça m'a permis de voir plus loin. Enfin, forcément, bah, là, je me suis blessée, voilà, au mois de février, ça m'a pris quand même, euh, ça m'a pris un bon deux mois pour revenir à mon top niveau, quoi. Et, euh, et l'année des Jeux, c'est juste euh, l'horreur, parce que en, en plus, nous, au mois de février, bah, on arrive dans le, la fin de l'hiver, donc on a fait le plus dur. Nous, vraiment, les entraînements difficiles, c'est l'hiver, c'est le foncier, c'est travailler un peu euh, en cachette. Et après, bah, on arrive au mois de mars, avril, c'est là où il y a les compètes, donc c'est le plus fun qui arrive. Et du coup, d'être privé de ce moment-là, alors qu'on a fait le plus dur juste avant… C'était hyper frustrant et, euh, et ouais, c'était compliqué à gérer. Et en fait, j'étais très centrée sur « Oh, c'est horrible, je vais louper les… » Enfin, si je loupe les Europes, c'est horrible parce que bah, c'est vrai que c'était un grand événement. Enfin, pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de monde comparé à des Coupes du Monde. Et euh, et parce que certaines nations avaient vraiment fait leur, leur stratégie en faisant bah, juste les Europes, par exemple, avant les Jeux. Enfin, ouais, du coup, ouais. je savais que je loupais vraiment quelque chose d'important. Et, euh, et en fait, ouais, j'étais très centrée sur ça. « Si je loupe les Europes, si je loupe les Europes… Okay. » enfin, Comment ça va se passer et tout et en fait bah ouais la séance qu'on avait faite ça m'avait fait du bien parce que ça m'avait permis de prendre du recul en fait et de me dire ok mais est-ce que les Europes c'est l'objectif de l'année bah non enfin clairement n'est pas l'objectif et puis si mon corps il est pas prêt enfin il est pas prêt je peux pas aller plus vite que la musique quoi et donc euh, juste d'accepter ça d'accepter cette situation et de se dire bah, qu'est-ce que c'est, ouais, je me souviens très bien qu'on avait fait l'exercice de bah, quels sont les avantages à ne à pas, pas faire les Europes ouais. et, euh, et même après on avait fait l'exercice quels sont les inconvénients à les faire ces Europes et du coup j'étais sortie de la séance en me disant ah mais je ne peux pas les faire, moi, moi ce que je veux c'est être au jeu en forme, bah, je ne peux pas faire les Europes et, euh, et du coup bah, c'était chouette parce que... Parce que ça me permettait d'être aligné entre ce que mon corps mmh. était capable de faire et du coup, que mon esprit soit aussi clair, euh, clair là-dedans et de voir que l'objectif, en fait, il était quelques mois plus tard, quoi. Et que ça n'a rien mmh. changé, au contraire. Et si je les avais fait, bah, ça aurait pu carrément tout capoter, quoi. Et exactement. Et c'est très important ce que tu dis parce qu'en en fait, alors après, avec toute la philo euh, dépolarisation polarisations euh, euh, qu'il y a avec le programme, c'est qu'en en fait, ce qu'on va comprendre et apprendre, c'est que tout est ici pour nous permettre de, de performer aux, aux objectifs qui sont vraiment importants pour nous. En revanche, si on n'est pas capable de reconnaître ça, ben on risque de euh, sacrifier le long terme au profit du court terme. Mmh. Alors que la, la, la vie fait en sorte que, ou notre subconscient, on ne sait même pas en fait, fait en sorte qu'on va performer le jour J euh, et, et pas le jour d'avant et que tout est fait, tout est en ordre pour, pour ça. Et donc, plus on va le reconnaître, bah, plus on va pouvoir performer sur les moments donnés. Alors, on va reprendre le fil des questions. Au final, c'est cool parce qu'il y en a plein. Alex, je vais la poser un peu plus tard ta questions, tu as commencé à me, à me spoiler. Euh, du coup, je vais mettre celle de Lorraine. Euh, bonjour, au niveau de l'organisation, j'imagine que c'est assez grand là-bas. Avez-vous le droit de vous déplacer seul, librement Aviez-vous des plannings et circuits prédéfinis tous les jours Ah, c'est pas celle-ci que je voulais prendre de Lorraine, mais euh, bon, c'est celle-ci qui sera posée. <rire> donc, euh, ouais, euh... bah du coup, oui, c'est vrai qu'on rentre dans une autre dimension. Vraiment, c'est ouais, un village olympique, c'est immense. Et en plus, les... bah, voilà, on était au Japon, donc les Japonais, des personnes très. Voilà très très organisé, très très cadré. Et, euh, et du coup oui, bah en tout été euh, on avait le droit de se balader librement dans le village d'aller au self enfin voilà il fallait juste respecter les mesures sanitaires donc euh, mettre un masque mais bon du coup euh, ça fait quelques mois qu'on a vraiment l'habitude ça nous choquait pas du tout et, euh, et du coup bah se balader librement euh, d'aller dans les il y avait des petits magasins euh, dans le village olympique voilà pour changer les idées enfin ça on était vraiment très libre et après du coup pour aller au, au bassin nous pour aller à notre centre de de compétition il y avait des navettes organisées donc des bus bah, de l'organisation qui étaient mises en place et, euh, et du coup on pouvait faire que ça à l'extérieur, on pouvait que prendre le bus en direction de notre lieu d'entraînement de, en compétition, on n'avait pas le droit de, voilà, de sortir visiter Tokyo donc ça c'était dommage mais euh, mmh mais ouais, ouais mais euh, du coup bah on, on on pouvait faire que ça si on voulait sortir du village okay. et euh, et voilà mais sinon non c'était pas un truc très précis très enfin voilà c'était très libre dans le village quoi on pouvait quand même se balader aller voir d'autres nations euh, d'autres sportifs enfin, voilà c'était c'était quand même cool euh, et du coup je vais ba balancer l'autre question euh, qui était alors, voilà, c'était celle-ci, euh, félicitations déjà. Quel est, dans quel état d'esprit es-tu le jour J Alors du coup, Facebook user, est-ce que c'est le jour J euh, la veille, le, le jour ou la finale euh, Est-ce que tu étais plutôt déconcentré ou, ou euh, plutôt concentré et euh, plutôt détendu ou plutôt concentré dans ta bulle euh, bah, Le jour J, euh, en fait, j'étais à peu près dans le même état d'esprit sur les trois courses. On a fait série, demi-finale et finale. Et, euh, et en fait, j'étais, ouais, je me sentais libérée. Enfin, j'ai eu un gros moment de moins bien un petit peu la veille de la première course euh, quand on a quand on a connu le tirage au sort en fait des séries et on tombait tout de suite dans une série enfin avec les les Italiennes, USA. Enfin, clairement, c'était un petit peu déséquilibré avec d'autres séries. Ça se voyait sur le papier et puis on se connaît avec les les autres concurrentes. Donc euh, voilà, on n'y va pas. Euh... Enfin, on connaît en fait. Et donc euh, j'étais là roi ouais, mais c'est une série de fous on va enfin si on passe pas si on passe en repêchage enfin en repêchage au JO, alors qu'on vise euh, la finale ou une médaille enfin oh, dans ma tête j'étais en mode euh, ça va pas quoi. Et donc euh, et donc on a fait une séance avec Pierre donc il m'a bien aidé et du coup bah de tout de suite essayer de prendre du recul et de se dire bah OK bah si jamais euh, si jamais je passe en repêche enfin euh, Qu'est-ce que ça fait Est-ce que c'est grave Qu'est-ce enfin, qu que ce seraient les avantages enfin, Et en fait, de tout de suite prendre, faire cette, ce type d'exercice, ça m'a permis de, de décompresser un peu, de me dire qu'il n'y avait pas mort d'homme et que c'était que la série. Donc, euh, c'est ouais. du travail pour la suite. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, si, si on se plante, si on va en repêche, bah, on aura des trucs à bosser pour, pour les prochaines courses. Et et on en a vu on en a déjà vu plein des bateaux qui passent en repêchage et qui à la fin font une médaille quoi donc c'est pas une fin en soi et, euh, et en fait donc ça ça m'a fait énormément de bien et après du coup je me suis sentie euh, libérée sur le reste euh, vraiment sur le reste des courses on est allé en finale euh, voilà comme je disais tout à l'heure il y avait six bateaux à, ça se jouait à rien mais voilà, on pouvait faire première comme sixième, et c'était ce qui était hyper excitant aussi, de se dire que, bah, tout est possible, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, ouais, on s'est senti libéré, on a tout donné, et je me sentais pas plus stressée que ça, juste envie de faire ma perf à moi, de faire mon aviron, et puis on voit à la fin hein, ce que, on compte les points à la ligne d'arrivée, quoi, mais j'étais, j'étais en accord avec moi-même de, de faire, enfin, je me sentais bien, je sentais que j'étais dans mon pic de forme. Bah, je voulais juste voir ce, pour moi ce que, ce que ça allait donner quoi, et sans, sans me mettre beaucoup plus de pression que ça. Quoi. Ouais, et, euh, et du coup, ça va arriver sur la, sur la question d'Alex que je vais poser. Et juste avant, c'est est-ce que tu te rappelles à, tu vois, Parce qu'en en fait, ce qui est intéressant, tu vois, et du coup, c'est top, Laura, parce que toi, tes médailles olympiques, du coup, tu vas pouvoir témoigner pour plein d'athlètes qui sont là ou en mode en fait, genre ouais, mais les champions, ils ne doutent jamais. Euh, quand on est euh, euh, champion, bah, on doute pas. Ils sont hyper sur deux. Euh, et du coup, est-ce que tu te rappelles la, la dépolarisation inversée qu'on avait fait euh, en mode oh, « Mais elles sont, c'est des tueuses ». Et finalement, avec ton regard aujourd'hui de médaillé olympique, euh, qu'est-ce que tu peux dire à des gens qui, qui regardent euh, cette vidéo au final et tu, qui, avant une compétition, ont des doutes, ont, ils stressent des fois, c'est peut-être au niveau départemental, régional, peu importe. En fait, chacun son niveau euh, et aussi au niveau olympique. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ces gens-là euh, par rapport à ça bah que en fait tout le monde doute. Enfin chaque sportif doute, peu importe son niveau. Enfin même le meilleur des meilleurs, il il aura certainement douté euh, juste avant de de monter sur le ring. Quoi. Enfin c'est et en fait moi c'est vraiment j'ai pris conscience de ça euh, les derniers mois avant les Jeux quoi. Et c'est vraiment ce qui m'a libérée je pense euh, de me dire ok mais en fait lui aussi il doute alors que j'avais souvent tendance à avoir euh, les grands sportifs ou euh, mmh. ou à être, enfin, impressionnée par des personnes de mon entourage qui me donnent l'impression de jamais douter. Enfin, du coup, à chaque fois que je doutais, moi, je me disais, mais c'est pas normal, enfin, mmh. je, dois, je dois pas douter, donc c'est qu'il y a un problème, est-ce que je suis vraiment forte, enfin, est-ce que je mérite de, de viser cette place parce que je doute, donc c'est pas logique. Et en fait, une fois que j'ai pris conscience que, bah, le doute, en fait, fait clairement partie de la performance et c'est normal aussi de, de douter à des moments et ben, en fait, j'ai vraiment réussi à apprivoiser ce doute, et du coup, bah, à la fin, je m'en servais, enfin je me sentais en train de douter, et j'étais là, ouais, bah, si je doute, c'est que mon corps, il est, il est prêt à... Enfin, c'est qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va se passer, et que c'est quelque chose qui lui tient à cœur aussi, et donc, il euh, ne faut pas en avoir peur, quoi. Et ça, euh, ça c'est très souvent que j'étais vraiment impressionné par des gens qui me donnaient l'impression de ne pas douter, qui semblaient hyper sûrs d'eux et tout. Et je me disais, waouh, mais j'aimerais trop être comme eux. Et je me souviens que Pierre m'avait dit, non, mais on ne cherche pas à être comme quelqu'un. Enfin, c'est chacun son. Et puis, eux aussi doutent, en fait. Donc, euh, une fois que j'ai pris conscience de ça, ça m'a vraiment changé la vie, en fait. Ouais, et, et, et ça, c'est vraiment important parce que tous les sports, enfin, et puis les sportifs aujourd'hui, c'est dingue, des gens à l'international, et oh, mais attends, l'autre, il ne doute pas. Et en fait, tu fais des polarisations inversées, et tu fais un... Ok, je vois sous quelle forme il doute en fait. Je l'avais pas vu avant, tu vois. Ouais. Et chaque être humain doute. Et en fait, euh, comme on le disait, euh, et on le dit assez souvent, c'est euh, la, la zone de performance se situe entre la zone de doute et en même temps la zone de je sais que ça va le faire. Et là, on ouais. a vraiment la certitude et l'incertitude qui sont présentes et on sait que boum, on va performer. Et euh, bah, c'est cool. Et du coup donc euh, voilà, donc, pour ceux qui regardent ça, euh, et du coup, ça me fait marrer en fait, Laura, quand tu dis il y a des grands champions, et bah, ça y est, en fait, tu fais partie de ces grands champions et de ces quelques élus à être médaillés olympiques sur 300 et quelques sportifs français, vous êtes que 33, je crois, médailles. Euh, donc euh, c'est un truc de dingue, tu vois. Donc ça y est, tu fais partie des, des grandes championnes, là. Ouais. Depuis ans, je crois, en aviron, les femmes en, en deux de couple, non la médaille. 96 ouais Alors, il y a eu une seule fois 96, des médailles ouais. en argent c'était en 96 et du coup euh, c'était une médaille de bronze et là ouais c'est la première fois du coup qu'il y a un aussi bon résultat à faire deuxième ouais <rire> voilà ça c'est ancré <rire> voilà, donc vrai, tu fait partie des, des grandes sportives euh, aussi c'est marrant oui, j'ai euh, un peu euh, du mal mais... encore à réaliser mais on va travailler dessus <rire> ouais. ou, ou pas tu vois c'est aussi ce qui fait euh, ce qui peut faire ta force c'est à dire bah je suis moi avec euh, si vous me voyez comme grand, bah, faites des dépôts inversés. Et, tu vois, je suis... et, et oui, ce que j'ai fait, c'est juste dingue parce que ça n'a pas été fait. C'est OK en fait. Euh... Et du coup, ça me permet de rebondir sur la, sur la question d'Alex euh, BM qui est, « tac. Euh, comment avez-vous vécu les quelques secondes après la ligne ?» Moi, j'étais je, je, je, scotché moi, devant la ligne au moment où vous réalisez que votre ligne d'eau est médaillée. Ouais, bah, c'était dingue ça. parce que tout est... Ouais, donc on est arrivé en fait, enfin, euh, le dernier 500, c'était un... Bah, moi, je passe le dernier 500, donc il reste à peu près, quoi, une minute trente, un peu plus. Et je dis à... je dis juste à Claire, enfin, on est dans le tas. Enfin, d'habitude, moi, j'essaye, de... je donne euh, les infos pour qu'elle, elle reste vraiment concentrée sur le rythme et qu'elle se disperse pas à, à chercher des informations à autre part. Mmh. C'est vraiment mon rôle derrière de lui donner okay. de l'info sur les places. Et, euh, et du coup, d'habitude, je dis un chiffre, enfin, si on est première, troisième, cinquième, enfin, et là, on passe le dernier 500, on était tellement tout à côté que j'ai pas, enfin, j'allais pas prendre le temps de compter euh, combien on était. Donc, j'ai juste dit, euh, on est dans le tas, on fonce. Et, euh, et en fait, on a dit ça, et là, on savait qu'on partait pour un sprint de 1 minute 30 et genre, on a, on a tabassé pendant une minute trente, c'est sans trop regarder à côté. Et après, en même temps, on, mmh. on était avec les Hollandaises, on sentait qu'on revenait dessus. Ouais. Et les Anglaises, petit à petit, on les décalait. Donc, on était entre des super repères. Donc, ça nous permettait de juste sentir un petit peu, parce que quand on est dans les lindo, on sent les, on sent les bateaux à côté. On sent si on les décale petit à petit. On, voilà, on peut les voir du coin de l'œil sans tourner la tête. Enfin, voilà. Et du coup, bah, ça nous permettait juste de de rester dans le move et de nous donner du, enfin, du courage à chaque coup, quoi, parce qu'on n'en pouvait plus, enfin, sur une fin de course, c'est hyper intense. Et, euh, et, du coup, bah, quand on passe la ligne d'arrivée, clairement, ouais, on, on sait pas du tout combien on est, parce qu'on n'a pas regardé avant de faire le bip, enfin, on attendait qu'une chose, c'était que ça, que le bip final, il retentisse, mais du coup, on a tracé jusque là pour, et pas, pas chercher à côté pour pas faire pas faire d'erreur déjà parce que sur une fin de course on est peu lucide donc dès qu'on tourne la tête ou quoi bah les hollandaises concrètement elles ont tourné la tête elles ont fait une faute et ouais. elles passent de première à troisième quoi à 50 mètres de la ligne donc clairement c'était pas le truc à faire et, euh, et du coup bah on était vraiment hyper focus et du coup on passe la ligne d'arrivée on sait pas du tout combien on est euh, et puis on attend quoi on voit que tous les bateaux enfin tout le monde regarde tout le monde est, euh, et, et naze à, à avoir les, la tête dans le bateau à attendre parce que personne n'est au courant du résultat et puis bah après on voit qu'on est marqué deuxième donc euh, c'est juste c'est juste dingue quoi enfin, franchement c'était ouf c'était incroyable et là, vous réalisez, en fait, ça s'affiche, quoi, pou poum, pou, Ouais, voir. ça s'affiche et, et on se dit, mais non, c'est pas possible. Après, on se dit, mais… Donc, je dis, bah, je crois qu'on s'est marqué qu'on est deuxième. Et puis, après, on se dit, non, mais deux, c'était le numéro de, le, de notre l'indo, en fait. Enfin, en fait, on ne savait tellement pas qu'on on était là, mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas Et puis, après, on voit, il y, y a trois bateaux qui rentraient, du coup, au ponton normal. Donc, on s'est dit, bon, bah, notre place, c'est vraiment au ponton d'honneur où il y a les médailles, quoi. Enfin… Et après, on cherchait du coup des yeux, notre entraîneur, euh, le clan français sur la berge pour voir s'ils si, si faisaient la gueule ou s'ils si, ou étaient contents. Mais là, on voit tout le, monde, <rire> tout le monde courir, sauter. Donc, on s'est dit, punaise, mais on est vraiment deuxième. Enfin, c'était ouf. Ouais, ouais c'était euh, ouf. Et, euh, et du coup, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Sur les, quand les Hollandaises ont regardé et tu vois que, boum, elles ont, euh, bah, là, ils ont fait l'erreur. En fait, il y a vraiment une phrase moi, qui, est, qui est vraiment importante. Est, euh, dès que vous regardez votre concurrent, vous perdez votre avantage concurrentiel. Mmh. Dès que vous regardez votre concurrent, vous, vous perdez votre avantage euh, con, euh, concurrentiel. Donc, ouais, euh, ben ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé aussi. Dans, enfin, Je me souviens qu'on avait fait un... une session euh, peut-être un mois avant les Jeux. On était en stage à Belsin et, et, euh, et... ouais. Et... Et tu, tu m'avais dit cette phrase. Et depuis, en fait, à chaque fois que je commençais à, à douter ou à regarder les autres, à les voir un peu sur un piédestal mmh. ou quoi, enfin, quelque chose que je sentais que c'était négatif pour moi, enfin, pour ma perf et pour me sentir bien, et ben tout de suite, je me disais cette phrase. Et et ouais, j'étais là là, bah, ok, bah, je me concentre sur moi, quoi. Mmh. Ouais, carrément. L'important n'est pas ce qu'on fait, mais qui on devient. Et ça, c'est vraiment personnel. Et les autres, bah, ouais. que ça va attendre Est-ce a... que je me minimise Est-ce que je m'exagère en permanence euh, et justement il y a, il y a Fred qui euh, donc Fred qui est aussi issu de l'aviron qui pose une question euh, qui est très pertinente, c'est comment as-tu géré le fait de faire le suivi alors du coup avec, euh, avec l'Académie de l'Haute Performance et euh, bah, ta coéquipière non euh, bah enfin ça s'est fait naturellement en fait euh, on est accompagné au niveau mental par euh, par Émilie euh, enfin quelqu'un qui s'appelle Émilie euh, depuis deux ans maintenant avec qui ça se passe hyper bien euh, aussi, aussi bien au niveau individuel que euh, collectif Elle nous a beaucoup apporté au niveau collectif parce qu'on a beaucoup fait de séances avec euh, bah, Claire et mon entraîneur et voilà pour mieux se connaître euh, bah, gérer bah voilà tous les aléas comment les autres réagissent dans telle situation enfin vraiment ça a été un, un travail incroyable et, euh, et aussi sur le plan individuel, mais je sentais qui, voilà, il, il me manquait juste ce petit truc qui fait que, ok, je sens qu'il y a des barrières qui tombent et et voilà quoi. Et en fait, ça s'est fait que, ben, bah, on s'est rencontré avec Pierre sur un événement à, à côté. Et euh, ouais, c'était la bien. période où j'étais blessée, donc j'étais toute seule chez moi, à rien. Enfin, j'avais du temps pour faire, pour tester des choses, et je me suis dit, bah. Là, faut foncer. Les jeux, c'est dans moins de six mois. Je suis blessée, je suis là dans mon canapé toute seule. Qu'est-ce que je fais Bah, je fonce et puis on fait la première séance et puis on voit ce que ça dit quoi. Et en fait, ça a matché et ça a fait sens sur juste des, enfin voilà, des des des outils qui me manquaient et pour compléter tout ça et et ouais, non, c'était parfait. Et du coup, en fait, c'est top que tu parles que tu es suivi en, en préparation euh, à côté euh, d'être individuel. Alors, juste entre parenthèses, là, pour ceux qui veulent commencer à rencontrer, bah, c'est euh, avec l'EM Lyon, l'EM Lyon qui a un excellent, euh, même plusieurs euh, accompagnements du sportif. Euh, euh, voilà, donc euh, vraiment pour faire un double projet. Ils ont vraiment des, des super parcours. Où vous pouvez aller voir euh, l'EM Lyon. Et euh, du coup, euh, ouais, en fait, ça revient sur un truc top parce que nous, aujourd'hui, on arrive à un stade où on dit, mais euh, les préparateurs mentaux, enfin, moi-même, j'ai été formé avant un préparateur mental classique et euh, on ne vient pas se positionner en concurrence. Et du coup, c'est vraiment top ce que tu dis, c'est qu'on vient juste nous bah, enlever. Enfin, moi, vu que j'étais sportif, que j'ai eu ces blocages, que j'ai su les limites de la prép mentale, euh, que ce soit hypnose, sophrologie, méditation, pleine conscience, euh, j'ai su les, les limites et aujourd'hui, je vois euh, ce qu'on apporte. Et en fait, les deux peuvent euh, vraiment cohabiter ensemble. Toi, si tu pouvais résumer, bah, euh, quelle est la la différence ou en quoi ça se complète euh, la, ce qu'on fait en pré-mental classique, je vais mettre euh, le, le package complet avec ce qu'on connaît auto-hypnose, méditation, etc. Et avec bah, la dépolarisation, ce serait quoi pour toi la, la complémentarité ou différence euh... euh, bah, C'est surtout que, que bah, c'est des outils, je trouve, j'ai eu l'outil de pleine conscience par Émilie et puis bah, toutes nos séances à, voilà, à échanger etc pour me faire progresser, mais euh, et puis ces, ces, ces outils-là que j'ai continué à faire, hein, les, les, les entretiens avec Emily qu'on a continué à faire jusqu'au jeu. Enfin, c'était vraiment ouais, c'était pas du tout de la concurrence justement, c'était vraiment de la complémentarité et qui fait que moi je me sentais hyper bien euh, accompagnée. Et, euh, et du coup, bah en fait, euh, ces exercices de pleine conscience que je fais encore et qui m'aident beaucoup, mais je sentais qu'il y avait toujours, même si je prenais de plus en plus confiance en moi, il y avait toujours ce truc où quand je me rapprochais des compétitions, et eh ben je je doutais ou j'avais enfin euh, je sentais qu'il manquait ce truc où j'étais vraiment complètement libérée et et à fond pour ma pour ma perf quoi il, il manquait ce, ce petit truc là et, euh, et je me suis dit que ça pouvait faire la div de tenter quelque chose à quelques mois des jeux et que j'avais rien à perdre de toute façon et, euh, et ouais et du coup bah la grande différence avec la dépolarisation c'est quoi c'est un enfin je sais pas si je l'ai ressenti vraiment euh, Enfin, de faire l'exercice à la fin de l'exercice on ressent vraiment euh, la charge qui pff, enfin dans son corps en fait dans sa tête et c'est ce qui me manquait en fait de parce que mettre en place des choses j'étais capable de le faire mais de là à sentir que dans mon corps il y a quelque chose qui se passait c'est la première fois que ça m'arrivait en fait et du coup c'était ouais c'était autre chose que que ouais enfin enfin vraiment ça, ça s'est hyper bien complété et c'était parfait ouais C est, c est, euh, et du coup, euh, bah, euh, c'est top parce que là, ça, ça permet vraiment de confirmer. Où, là, je vois euh, justement la préparation mentale dans cette discipline de démocratie où beaucoup ne l'utilisent pas, idée à l'étranger. Et en fait, tu vois, pour te répondre, Rémi, moi, à chaque fois, je dis, mais non, moi, je fais pas de préparation mentale euh, au sens classique. Nous, on fait de la dépolarisation. La dépolarisation, c'est quoi On va résoudre un problème spécifique en un minimum de temps. Et euh, je me rappelle, Laura, quand tu as vu au téléphone avant qu'on commence, euh, après que tu avais vu la webconf, euh, tu m'as dit, ouais, ok, une et puis moi, bah, direct, tu as vu que je me t'ai vu, en fait, cinq ans à l'avant, j'étais, ouais, ok, et ta petite voix, en fait, tu l'as encore dans la tête, mm. et euh, je t'avais dit, ça direct ça disparaît et tu m'as dit, ouais, c'est possible, ça, <rire> ah, exactement. Et du coup, maintenant, justement. Bah, maintenant, bah, là, elle est… ouais, elle a disparu, quoi, ou, ou quand, euh, quand j'ai eu des petits moments de doute, euh, ou quoi, enfin que je t'avais appelé juste avant la, la première course des jeux bah, c'est plus euh, au pire si elle est là et ben genre je sais comment la prurigoiser et j'en ai pas peur et ça me, ça me minimise pas quoi enfin alors qu'avant, c'était quelque chose qui me plombait ou à deux jours des compètes alors que je me suis entraînée comme une acharnée de fou et ben la veille de la compète euh, tu as peur et tu pas envie d'y aller et tu tu trouves les autres tous impressionnants quoi et ça je voulais plus que ça arrive parce que je me dis mais enfin, je me suis pas entraînée de tout ça pour que pour que le jour J, je me sente pas libéré et dans mon plein potentiel, quoi. Et du coup, euh, du coup, ouais, il manquait juste les outils pour en fait accepter, enfin, euh, ouais, accepter tout ça, quoi, et me sentir bien. Ouais, exactement. Et, et, et tant que vous mettez quelqu'un sur un piédestal et que vous vous sentez impressionné, c'est que vous ne reconnaissez pas ce caractère en vous, sous votre forme. C'est là où la dépolarisation bah, inversée, pour le coup, fait vraiment la diff, quoi. Et, et du coup, je vais te poser une question euh, qu'on m'a qu demandé de te poser, c'est euh, en quoi la dépolarisation a été utile pour toi pour aller chercher, du moins pour t'aider à aller chercher euh, euh, la médaille bah, Pour moi, c'est un tout parce que c'est un outil bah, qu'on a mis en place euh, ensemble. Euh, je me souviens, la première séance, c'était juste l'horreur, quand ça avait duré, c'était hyper long, je, n'arrivais pas à faire l'exercice, enfin. et puis allez, vraiment, allez, pour le coup, allez. je comprenais pas l'intérêt de faire, enfin, je ouais. pense que ça devait se voir, je comprenais pas le principe, de, de, ouais, ça, je, ça, je comprenais ça, pas. Ouais. Les gens, ils comprennent pas euh, la première séance, ça rien Ouais, je, ne comprenais pas en quoi ça pouvait être fou et que ça allait m'aider, euh, dans la suite, quoi. Et, euh, et puis, petit à petit, en fait, on le fait sur plusieurs sujets différents. On, voilà, on met le doigt sur des choses qui, personnellement, euh, dans notre pratique, peut-être euh, ben voilà, nous énervent ou quoi. On met le doigt sur des trucs qu'on a envie que ça disparaisse ou en tout cas qu'on a envie de mieux apprivoiser. Donc, voilà, moi, par exemple, c'était cette petite voix euh, à l'approche des compétitions qui… Qui me, qui me minimise un peu, qui me, qui me donne l'impression que les autres sont juste incroyables, que ça va être dur de les battre. Fin. Et puis, il y avait plein de, plein de sujets comme ça. Et en fait, bah, c'est surtout que ça me permet aussi à long terme, une fois qu'on a les, ou les outils et qu'on a ressenti vraiment, euh, qu'on l'a ressenti physiquement et mentalement, que ça nous aide à passer des caps, on peut le faire sur tous les sujets euh, du monde. En fait, que ce soit au niveau sportif, au niveau de l'entreprise, au niveau euh, des relations, enfin personnel, enfin euh, moi c'est ce qui me plaît, c'est que c'est un outil où dès qu'on rencontre un problème, dès qu'on sent qu'il y a un danger, enfin dès qu'on on se sent pas bien, et ben paf, moi je me pose sur euh, je me pose sur une table avec ma feuille, et mon stylo et je fais l'exercice et tout de suite ça va mieux et tout de suite euh, ouais en fait c'est vraiment d'avoir les clés de cet outil qui fait que bah, bah enfin je me sens libérée tout le temps, enfin dans toutes les situations. Et, euh, et du coup, ça, ça vu que tu dis, ça, ça me fait rebondir sur la deuxième question qu'on m'a dit de te poser, c'est est-ce euh, que tu as eu d'autres effets sur ta vie privée pro euh, avec, euh, avec les, la dépolarisation est -ce que tu, Même si tu as, je pense, répondu, est-ce que tu as eu d'autres effets euh, euh, au-delà du ouais. sport carrément. Bah, pro, euh, bon, je ne suis pas encore retournée au travail, mais <rire> je pense que je vais avoir des effets, euh, des effets pro, ouais, parce que, enfin, j'ai souvent tendance à penser que je suis pas forcément légitime. Enfin, c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver un super boulot euh, dans un domaine qui me plaît mais pour lequel j'ai pas encore eu le temps de vraiment me former non plus. Donc euh, je suis là, bah est-ce que je mérite d'être ici Est-ce que euh, je sais de quoi je parle Est-ce que les autres n'en savent pas enfin plus que moi Est-ce que mmh. voilà, est-ce que je suis légitime Et du coup, en ça ça m'aide vachement parce que du coup, je me sens à l'aise dans mes baskets et, et je me sens bien et au niveau Perso aussi, ouais, bah, je, me sens, je me sens libérée, je dis ce que je pense. J'ai toujours été un petit peu comme ça, mais, euh, mais avec les personnes de mon entourage ou même, même avec ma, dans ma relation avec Fred et Claire, Fred mon entraîneur et Claire, ça s'est senti que sur les six derniers mois, bah, on était encore plus proches parce que, euh, que j'osais dire les choses, parce que j'étais libérée dans ma façon de, de penser. Je savais où je voulais aller. Euh, je savais quel était l'objectif, et, euh, et du coup, bah ouais, je, je sais pas comme si l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens, et ben dans le sens où euh, je m'en fous des conséquences, enfin je dis quelque chose, et, euh, et avec Fred et Claire, on trouve les bonnes solutions. Quand ça allait pas, hop, on s'est posé, on a trouvé les bonnes solutions, et c'est pas, enfin ouais, c'était vraiment quelque chose de vrai, quoi, enfin et du coup c'est difficile à expliquer mais euh, mais ouais dans ma, dans mes relations perso aussi enfin plus ouais plus plus je me sens légitime à être qui je suis et et voilà quoi enfin je sens vraiment la diff avec par exemple en, quand en 2018 je gagne le titre de championne du monde où, ou là, j'ai mis euh, j'ai mis des années avant de me dire que j'avais fait ça et je, mis, je me disais ouais mais t'as gagné mais parce qu'il y, y avait peut-être pas beaucoup de niveaux parce que euh, en fait j'avais vraiment du mal à dire que j'avais fait ça et limite je me cachais quoi enfin je sais pas j'ai ouais, vraiment du mal à, à l'accepter et alors que là bon ok je sais que je suis dans le top mondial et ça veut pas dire que j'ai pris la grosse tête loin de là mais juste je suis je suis bien dans mon dans mon truc quoi dans mon projet je me suis entraîné pour ça et, et voilà. Et justement, ça me permet de te challenger, du coup, sur... sur bah, là, c'est aussi une question qu'on va poser, c'est quels sont tes objectifs pour 2024 <rire> Je vais voir bah, si je mes... <rire> bah, mes objectifs, clairement, c'est... Bah, c'est de... Ouais, c'est de reviv... Enfin, C'est d'aller de... bon, chercher la plus belle des médailles, mais à côté de ça, c'est vraiment de vivre enfin, le chemin le plus beau. Enfin, là, vraiment... Pour moi, j'avais certes ce rêve et cet objectif de médaille à Tokyo, mais c'est vraiment ce qu'on s'est dit avec Claire. C'est que dans tous les cas, enfin, ce qu'on a vécu ces dernières années, c'était juste dingue. On a eu une relation tous les trois avec notre entraîneur qui fait que enfin, c'était juste un kiff de partir en stage tout le temps, de s'entraîner ensemble, de, même si c'était des moments durs aussi. Mais, euh, mais voilà, le chemin était juste euh, trop beau. quoi. Et donc... Finalement, la finalité, à la fin, c'est un résultat. Et, je... et avec Claire, on disait, mais nous, on... enfin, quand les journalistes nous posaient la question, qu'est-ce que vous voulez faire là, bon, On essaiera de faire la... nos meilleures courses possibles, et puis on verra. Et en plus, en général, ça les énerve quand on répond pas « on veut gagner à tout prix ». Donc, ils se débrouillent toujours pour écrire ce qu'ils veulent, mais <rire> mais nous, du coup, dans la tête, on était là « non, mais vraiment, enfin, on essaiera de faire du meilleur possible. S'il y a meilleur que nous, ben, il y a meilleur que nous, et puis on verra. Et » euh... Et juste, euh... ouais, et quand on passe la ligne d'arrivée avec Claire… On, avant de connaître le résultat, enfin, je me souviens, je lui ai dit, bah, on s'en fout, enfin, qu'importe ce qui va se passer dans les deux minutes qui arrivent. Euh, c'était juste, enfin, c'était trop bien, on a fait une trop belle course, le chemin était top et voilà. Et du coup, de concrétiser par une médaille, c'est dingue. Donc clairement, enfin, clairement, je veux revivre la même chose à Paris, mais euh, mais euh, l'objectif, c'est que le chemin soit aussi beau et et de toute façon, c'est que en passant par là qu'à la fin le résultat peut être top, quoi. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'entendre dire ça, Laura, parce que en fait, bah là là, as tout compris, parce que du coup, du coup, en fait, le chemin, en fait, tu peux le maîtriser, tu vois, tu peux, tant ouais. que tu dis, bah moi, je m'en fous, j'ai juste kiffé mon chemin et après le résultat, bah, on verra, on verra, pourquoi, parce que le résultat, c'est l'extérieur, à l'extérieur, ça peut être, alors pour certains sports où il y a des juges, ça peut être le juge qui prend une mauvaise décision, ou ça peut être, je sais pas, un, un, le, le bateau pour x ou y avec raison, ça peut être un problème technique. Et du coup, l'extérieur, le, on ne le maîtrise pas. En revanche, te dire, bah, quoi qu'il arrive, ça, toute façon, on va kiffer cette aventure. On va faire de notre mieux à chaque fois. Bah Ça, tu peux le maîtriser. Donc, euh, bah, c'est cool, en fait, parce que là, tu es vraiment sur les clés. Pour les gens qui écoutent ça, euh, cette, cette interview, euh, bah, mais, je vais à le mettre en place, quoi. Donc, euh, oui. top cool Laura et ben moi j'ai juste une question à titre sur l'académie de l'autre performance c'est est-ce que toi en tant que sportif de haut niveau ben, tu recommanderais l'académie de l'autre performance et si oui et ben, pourquoi à d'autres sportifs de haut niveau ou de moins haut niveau si on a, on a de haut oui. euh, voilà est-ce que tu recommanderais carrément ouais, ouais non franchement euh, bon faut pas hésiter à foncer euh, moi je me souviens que j'ai fait le premier live euh... Bon, c'était une, une conf sur Internet et tout de suite, je l'avais accroché, mais en même temps, euh, forcément, tu donnes pas les clés tout de suite dans le live. Du coup, j'étais euh, frustrée. <rire> bah, bah, dis là c'est quoi le secret <rire> Et du coup, bah, après, j'ai foncé et on a fait les premières séances et le feeling était là aussi. Donc, ça, c'était hyper important. Et, et, euh, et après, j'ai ressenti... Enfin Et il faut s'accrocher aussi parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, vraiment, la première séance, moi, j'en ah, suis sortie bon, en disant j'en je suis, suis sorti en me disant mais euh, je... Enfin, je, je comprends pas l'intérêt je vois pas ce que ça va m'apporter et, et bah voilà pas hésiter à s'accrocher parce que petit à petit au fil des séances en fait il se passe des choses dans notre cerveau et, et voilà faut, pas, faut être aussi un petit peu patient mais, euh, mais ouais. franchement ouais bah oui, carrément enfin, moi je ressens voilà c est, c est pas, je pense que je continuerai à en avoir un petit peu besoin de temps en temps à progresser encore parce qu'on peut toujours progresser mais en tout cas j'ai il y a clairement des blocages qui se sont enlevés et des freins qui se sont enlevés et, et mais en tout cas j'avais pas pour l'instant j'avais pas trouvé d'autres solutions donc c'est que ouais c'est c'est dingue hein, c'est que ça marche quoi <rire> ah bah ça ça ça marche c'est moi j'en je suis en fait à chaque fois ce que je dis je suis la preuve vivante sur moi que ça marche comment j'étais le gars tout timide tout gentil euh, l'éternel second euh, ouais. mais, mais, mais pas premier en mode bah, tu sais quoi là je vais prendre la première place et parce que je mérite et, et là du coup de, de voir que bah, bah, toi et plein d'autres, en fait, vous vous là-dessus, et au plus de ça, vous kiffez encore plus, bah, c'est top. Et du mmh. coup, pour répondre à ceux a de la web conférence, en disant « Pierre, tu ne donnes pas le secret », je pourrais pas donner le secret parce que le secret, il se... bah, on peut veut que le vivre. Et euh, tu vois, Laura, bah, c'est plein de séances qu'on a fait ensemble pour qu'à un moment donné, tu, tu... la première séance, tu comprends rien. Tu vois, ok, bah, c'est quoi son truc euh... Je ne vois pas, le, je vois pas le, le, le sens de ça. Euh, et en final, bah, c'est comme un puzzle. Quoi. Quand on met tout, au monde, oui. ah, ok, c'est bon, je comprends. » Et du coup, tu vois pourquoi la première séance était aussi relou, aussi chiante. Je ne oui. comprenais pas le sens et ça se débloque euh, euh, comme ça. Donc, euh, venez pas ici pour faire du, du bisounours. Venez ici si vous avez vraiment envie euh, d'avancer parce que bah, la, première séance, la première séance, elle est relou. Euh, ça se transforme. Donc, euh, top euh, et enfin, on va aussi poser une autre question qui est euh, « As-tu dormi sur des lits en carton à Tokyo ?» Ouais. <rire> ouais, ouais, carrément. Mais franchement, c'est pas dés... Par les premiers, les premières nuits, ça fait… Ouais, c'est un peu dur quand même. Il faut s'y habituer, mais euh... bon, c'est pas... pas désagréable. <rire> ok, bon, bah voilà. Euh, <rire> bon, bah, je pensais que c'était un 8 mais... mais non. Euh... <rire> Du coup, bah pour ceux qui sont en live, vous pouvez poser vos questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, euh, vous pouvez les poser maintenant. Profitez-en. Qu'est-ce que vous avez appris de ces 45 minutes euh, En attendant, Laura, qu'il y a d'autres questions qui arrivent. <rire> L'auteur de, la, de la question met un smiley mort de rire. Euh, si il y a d'autres... Euh, um... En attendant, ouais, Laura, où est-ce que les gens peuvent te suivre On mettra les liens euh, en, en description. Ouais, bah sur Insta, j'essaie d'être actif ah, sur, ouais. sur Instagram, ouais, Laura Tarantola, j'ai une page Facebook aussi, et sur LinkedIn, euh, pour le côté un peu plus pro. Ok, bah ouais, en plus, euh, je vois que le LinkedIn, je sais que tu l'as, enfin, je suis plus vigilant sur LinkedIn que sur Instagram, je vois que tu l'animes assez ah, bien ton, ton LinkedIn quand tu postes. Euh, ok, bah c'est top. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Laura euh, Ah, moi, j'ai rajouté quelque chose pour ceux qui veulent voir Laura Lo en vrai. Le 11 euh, octobre euh, à Nantes, on fera une... Euh, alors, avec un autre partenaire, on fera une journée vraiment management euh, où là, Laura pourra intervenir sur bah, comment... Euh, déjà, un, elle a vécu la dépolarisation et deux, comment ça peut être applicable puisque à côté, tu es aussi dans la qualité de vie au travail, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça. Ok, euh, quand il y a plusieurs initiales, des fois, je me plante dans les mots, c'est bon. Euh, donc, le 11 octobre à Nantes, pareil, vous pouvez me demander ou écrire sur Facebook euh, si vous voulez le, le lien. Ce sera vraiment plus profil entrepreneur, manager RH. Euh, et voilà, Laura, est-ce que tu as un, un mot pour, pour conclure ce, ce live En tout cas, merci, parce que là, il y a une vingtaine de présents encore. Trop bien. Bah, non, merci à toi, et puis bah, j'espère que ça, mon expérience aura pu euh, plaire au plus grand nombre. Et puis n'hésitez bah, pas, si vous avez des questions aussi, euh, je me ferai une joie d'y répondre. <rire> ouais, bah, ça Olivia. Alex, euh, en rare qui a commencé le, le programme, euh, je retrouve aussi pas mal ce côté, j'ai la sensation que les autres sont meilleurs que moi, le jour de la compétition, on va pas dessus. Oui, exactement. <rire> <Les rire> C'est ça, Alexandre, euh, tu veux. Euh, mm. Merci pour les émotions, merci Pierre. Tac, la terre, un message de Fred. Euh, bravo Laura pour votre performance, merci. Mm. Pour les émotions. merci. Ouais, bah, C'est cool, en tout cas ça, que euh, tu as fait vivre pas mal d'émotions euh, euh, enfin, aux gens à la télé, c'était vraiment ouf, quoi. <rire> ouais, bah écoute, euh, je pense qu'il y a que des merci, donc on est sur, euh, on est sur la fin. Super. Ok, bah écoutez, c'est top. Ah, N'hésitez pas, enfin même allez vous, euh, vous abonner sur l'Instagram euh, de Laura, euh, sur le LinkedIn pour ceux qui sont plus pro, et euh, l'énergie que vous avez déployée pour ceux qui ont suivi ou que vous voulez suivre maintenant pour 2021, enfin Tokyo 2020 officiellement. Euh, bah Amenez-la parce que là, c'est 2024, c'est dans trois ans. Et euh, ce serait, bah voilà, on, on va aller chercher euh, d'autres médailles. Enfin, moi, je serais heureux de contribuer aussi à ça. Donc, euh, c'est donc parti, quoi. Euh, tac, tac, tac. Bon, voilà, super. Tout le monde dit merci, Laura. Euh, merci. OK, super, Laura, merci à toi. Et rappelez-vous, enfin, j'allais euh, oublier, rappelez-vous, l'essentiel, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Go, go, go, Laura. Encore bravo, Laura. Merci. merci. merci encore, à bravo. Plus. Salut, ciao. Oh. Salut.